Ouais, non, mais attends, attends, je vais je vais faire euh, une petite pause. Euh, non, non, je te rappelle dans 5 minutes. Ouais, allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Bonjour à tous, Booktubing numéro 2, et je vais vous parler aujourd'hui d'un bouquin après la BD, The End of the World Running Club, un bouquin de Adrian G. Walker. Adrianne J. Walker, c'est son premier roman, il en a écrit deux autres en anglais euh, après ça qui ne sont pas encore traduits, donc celui-là c'est le premier qui, qui nous parvient. adrien J. Walker, c'est un peu comme euh, l'auteur de Silo, euh, You Away, qui euh, sortait un peu de nulle part et qui avait publié son, son texte un peu euh, sur le net comme ça par épisode, ben, The End of the World Running Club, qu'on pourrait traduire par euh, le club de course de la fin du monde, euh, a, a été publié dans une version en ligne, par épisode, par chapitre, dont là en version intégrale dès, dès le premier coup, comme c'était le cas pour Silo. Et comme c'est le cas pour Silo, il est question de fin du monde. C'est un sujet extrêmement riche, la fin du monde. C'est un sujet qui a été abordé dans des grands classiques de la science-fiction, euh, un peu entre les genres, euh, toujours. Euh, on pense évidemment à deux, euh, deux très très très grands bouquins de ces dernières années, La Route de euh, Cormac McCarthy et puis surtout euh, de Peter Heller euh, La constellation du chien. C'est un peu les, les deux papas euh, avec aussi Silo un petit peu dans un coin de, euh, de uh, ce End of the World Running Club. Ça raconte l'histoire de Edward Hill. Edward Hill est un, un homme, un quadrat, un peu, un peu en, avec un petit peu de points en trop, euh, quelqu'un qui s'est un, un peu laissé vivre. Euh, qui est un petit peu dans sa, dans sa crise de la quarantaine, euh, à moitié, c'est quelqu'un qui a toujours un peu laissé les, les, les gens prendre les décisions pour lui, qui s'est toujours un peu laissé dépasser par la vie, d'ailleurs le, le tout début du bouquin commence un peu comme ça, il décrit un peu, euh, il dit que presque qu'il attendait que quelque chose se passe dans sa vie, il fallait, il fallait que quelque chose explose, il fallait que ça, fallait que ça pète, et bon, il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette, cette mesure-là. Un jour, un matin, il se réveille, c'est encore une fois les 50 premières pages du livre, je ne suis pas en train de vous pourrir la lecture. Il se réveille un matin, il a un peu trop picolé la veille, il est réveillé par son fils qui, qui pleure, il va voir son fils, son fils lui explique qu'il y a la télé qui ne marche pas, il regarde la télé, effectivement elle ne marche pas, alors il, branche le, il essaie de rebrancher à tout prix le, le, la, la boxe, le machin, enfin vraiment comme, comme on ferait tous et puis rien ne fonctionne, il euh, ne démarre et puis il ne comprend pas ce qui se passe alors il va dehors, et puis dehors il croise personne, il rencontre personne alors il va au supermarché pour acheter le journal et quand il arrive au supermarché il, ouvre, il trouve euh, porte close et les journaux ont été livrés, sont devant la porte et là il voit, il reste trois heures avant la fin du monde et là il décrypte qu'en en fait il y a une catastrophe nucléaire il y a une météorite, des météorites qui vont s'effondrer et en gros on va tous être, euh, toute l'heure tout, du monde va être complètement dévastée et là s'enclenche une sorte de course poursuite délirante euh, qui dure sur, sur 20 pages, où tout d'un coup bah, il, il, faut, il faut survivre. Il a une chance, cet homme-là. Il a une chance, Édouard, c'est qu'il a une, une trappe dans son. Il a, il a un cellier dans, son, dans sa maison. Et son cellier, ça va être sa, sa voie de survie. Il rentre à la maison, il ouvre les tiroirs, il hurle sur sa femme, il hurle sur ses enfants, c'est la catastrophe totale. Il ouvre la porte du cellier, il fait descendre sa femme qui lui dit T'as 3 minutes pour assembler toutes les affaires possibles. Il rassemble tout. Encore une fois, tout ça, c'est les 50 premières pages. C'est vous dire si ça accroche, mais tout de suite, très, très, très vite. Et euh, il lui dit, euh, rassemble tout. À la fin, il, sa fille ne veut pas rentrer dans le cellier parce que ça lui fait la trouille. Il attrape sa fille, il la balance carrément dedans. Et il saute, il ferme la porte. Et là, il entend des hurlements. Et là commence la deuxième partie du bouquin, l'enfermement dans le cellier. Qui est une deuxième partie absolument bouleversante. Et puis, il y a d'autres parties. Et puis, ça va continuer comme ça. Et ça va être une sorte de cycle initiatique. C'est une forme de... La fin du monde, c'est... Euh, Comment renaître au moment où il n'y a plus rien Comment vivre quand il n'y a plus rien Et c'est l'histoire d'humains, de, des humains euh, bons, des humains mauvais, des humains qui vont penser qu'à eux, des humains qui vont passer au, au plus mal. On a, on a ça dans, dans la littérature science-fiction, c'est les zombies, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est face à du déshumanisé bah, finalement le déshumanisé n'est pas le plus grand danger on voit ça dans Walking Dead par exemple c'est pas le déshumanisé le plus dangereux c'est l'humain, parce que l'humain qui est face à plus rien il est plus violent, plus dangereux euh, et plus bestial finalement que, que quelque chose de dénué complètement d'humanité de, de, de, c'est ça qui est un petit peu la, la, la sève des, des romans de zombies et qu'on retrouve un petit peu là-dedans Édouard euh, il va du coup n'avoir qu'une seule solution pour être sauvé et pour retrouver euh, les, les gens qu'il aime, etc. Il va devoir courir. Donc là, je vous, je vous fais un mini-spoil, mais en même temps, Running Club, hein, tout était déjà dans le titre. Il va devoir courir. Et il va courir pour survivre. Et c'est un récit extrêmement humain. Il va rencontrer euh, beaucoup beaucoup de personnages dans, sa, dans son chemin. Il y a un peu, a un peu quelque chose de, de, de l'Odyssée d'Ulysse dans, dans ce chemin. Et c'est ça qui est très très beau aussi. Dans ce côté, euh, c'est un homme qui doit retrouver sa famille et qui doit faire un périple et rencontrer des personnages comme ça. On, on pense vraiment ouais à, à cette, cette, euh, ce mythe de l'Odyssée. Euh, on pense à, à tous les récits post-apocalyptiques hein, que j'ai déjà cités. Euh, c'est un roman bouleversant, vraiment bouleversant. Euh, vous dire pendant mes vacances, j'ai lu ça, en, ça fait 550 pages, j'ai lu en trois jours. Je ne pouvais plus lâcher ce livre, je ne pouvais plus lâcher ce qui se passait. Il y a des passages qui sont extrêmement émouvants, extrêmement doux, parce que ce petit groupe de personnes qui courent, euh, ces personnes, elles ont toutes leur histoire, et on apprend leur histoire. C'est un roman d'une richesse euh, très rare. C'est le plus beau livre que j'ai lu cette année. Euh, je lis beaucoup de romans de science-fiction, mais celui-là, il m'a vraiment retourné. Il y a quelque chose de très touchant, la conclusion est très forte, très très forte, on ne s'y attend pas, et euh, voilà, je vous recommande de façon euh, définitive The End of the World Running Club, il faut, il faut aller euh, courir avec Edouard et, euh, et comprendre un petit peu euh, ce que ça veut dire en fait, parce que le chemin, euh, ce n'est pas tellement l'arrivée, c'est plutôt le chemin qui est important.